Bonjour, bonjour à tous. Voilà, bonsoir. Voilà, on, a audio, hein. voilà, on audio. Voilà, partage en audio. Voilà, dans un autre audio, dans à autre vidéo. Voilà, on se laisse conduire. Et euh, donc, euh, voilà, on est en plein air, hein. voilà, on est en pleine nature, en plein air, il fait beau, il y a du beau temps en ce moment, donc euh, on est en pleine nature. Et euh, Donc voilà, le Seigneur euh, m'a mis à cœur de partager Voilà, ce ce partage sur le baptême, euh, lui seul sait pourquoi, lui seul sait qui de ses enfants, quelle personne aura besoin de de cet enseignement et, euh, et c'est vrai que on se rend compte dans notre chrétienté hein, il y a beaucoup de fausses doctrines beaucoup de messages qui sont annoncés aux hommes, aux femmes, aux nouveaux convertis qui n'ont rien à voir que la parole du Seigneur et qui, et qui détruit les âmes tout simplement et, euh, et c'est important aussi toi qui entends ce message qui, voilà, qui te rends compte que, que, que des choses sont annoncées mais qui n'ont rien à voir que la parole Là où tu pries, dans ton église, je ne sais pas où tu es Donc il est important en fait que tu, tu reviennes à la vérité Que tu reviennes à la, à la, à la parole véritable Cette parole qui, qui, voilà, qui, va, qui nous sauve Et euh, aujourd'hui on va parler du baptême Voilà, parce qu'on entend dans les églises, dans, les, voilà, dans la chrétienté Que des gens font des cours de baptême Deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois on leur, on leur donne des cours, des cours, et des cours, et des cours qui n'en finissent pas, mes amis. Et ça, il y a un problème. Et, euh, et moi, je me rends compte personnellement que ce genre de... Cette doctrine, elle n'est pas biblique, en fait. Elle n'est pas, elle est, elle est elle est, elle est pas biblique du tout. C'est pour te capturer, c'est pour te maintenir captif dans, dans, dans, dans l'église, que tu ramènes l'argent, que l'église soit remplie, que tu sois muselé ou retenu captif. Et, et ça n'a rien à voir avec la parole. Donc toi qui, qui connais la vérité, qui entendra la vérité, il faut que tu décides de, de, tenir, de, de prendre position pour cette parole. Je me rappelle à l'époque quand je me suis baptisé, et euh, on a commencé à me faire des cours, des baptême ah, Quand j'ai commencé à lire la Bible, je ne connaissais rien à, rien à la parole du Seigneur, j'ai commencé à faire des recherches sur le baptême, et je me suis dit, mais il y a un problème, où c'est écrit cours de baptême je, je veux mon baptême, je commence à mettre la pression dans l'église où j'étais là où je m'étais converti, leur disant que je veux mon baptême. Ce n'est pas écrit qu'il faut faire des cours. On a vu dans la parole euh, l'énuque euh, éthiopien qui a été baptisé par Philippe parce qu'il a cru, aujourd'hui, il a cru, à l'instant même, il y il avait de l'eau par terre, il, il, il, ils l'ont baptisé. Philippe l'a baptisé directement, mes amis. Vous Voyez Donc, pourquoi, euh, aujourd'hui, ceux qui croient au Seigneur, on leur dit. Qu'il faut faire des cours et des cours et des cours et des cours et des cours, et des cours qui n'en finissent pas, mes amis. Et ça, c'est grave. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Et euh, on voit l'énuque éthiopien qui, qui a été touché par la parole et qui s'est baptisé. On n'a pas dit, euh, Philippe lui a donné deux semaines de cours dans, dans le désert, quelque part, pour qu'il puisse euh, savoir, etc., c'est quoi le baptême, patati, pendant des mois et des semaines et des semaines. C'est pas ce que dit la parole. Vous voyez donc, on va prendre un passage dans « J'espère que tout le monde va bien ». Voilà, et ceux qui se, qui se sont abonnés récemment sur cette, cette page, ben sachez que nous sommes simplement chrétiens. Nous prions Jésus-Christ, le roi des rois. Nous ne sommes pas une religion, nous ne sommes pas une dénomination. Nous sommes des, des êtres humains qui avons rencontré la vie, qui avons rencontré le sauveur du monde, qui avons rencontré ben, celui qui est mort sur la croix et qui est ressuscité le troisième jour. Pour notre salut, mes amis. Pour nous, nous sauver. Alléluia. Voyez Donc, on va vous annoncer la parole. On va vous prêcher l'évangile véritable, mes amis. Au nom de Yeshua de Nazareth. Alléluia. Donc, on voit par là que... Alléluia, j'ai la joie du Seigneur. C'est magnifique. Quand on parle de Yeshua, quand on parle de Jésus, frères et sœurs, ça procure la joie dans, dans nos cœurs. Et c'est glorieux. C'est glorieux. Et euh, on va prendre un autre passage On va aller dans... Bon, on parle du baptême hein. C'est le baptême qui nous intéresse aujourd'hui Et je crois que ce message, ça va, ça va éclairer beaucoup de personnes Qui sont captifs, qui sont prisonniers de, de, de telles doctrines On vous demande de faire des cours, des cours, des cours C'est pas biblique Tu peux lire toute ta parole, c'est pas écrit qu'il faut faire des cours de baptême C'est pas écrit si tu as cru aujourd'hui au Seigneur, cette parole t'a touché aujourd'hui, eh ben c'est aujourd'hui, voilà, ou alors, quand je dis aujourd'hui, ça peut être demain, euh, forcément, s'il n'y a pas forcément d'eau, ou, ou c'est pas possible aujourd'hui même, demain ou après-demain, hein, mais en gros, ça c'est aujourd'hui même encore, en gros, en gros c'est maintenant, il n'y a pas encore qu'on te dise oui, eh ben on va te préparer au baptême, te préparer, faire une préparation, une préparation qui n'en finit jamais, mes amis. Vous voyez donc on va prendre le passage dans, on va voir un peu le baptême. C'est quoi le baptême Et euh, bon Dieu bon, le Seigneur est bon. Jesus is good. I love Jesus. Alors, alors on voit que le baptême en grec c'est baptizo, baptizo en grec baptême, voyez. Je vous parenthèse. Et euh, en, fait, c les choses, c les, en fait, on doit revenir à l'essentiel de l'évangile, la base de la parole du Seigneur, vous voyez Parce qu'aujourd'hui, on vous enseigne, on enseigne dans, les, dans la chrétienté des choses, euh, voilà, on vous parle de, de, de choses qui n'ont ni tête ni queue, mes amis, ni tête ni queue. On vous parle de je ne sais pas quoi, euh, des, des, des enseignements, des euh, voilà, vous, euh, le surnaturel, patati, patata. Mais on vous annonce pas ce qui va vous sauver. On ne vous annonce pas la croix. On ne vous annonce pas la vérité. On te, annonce des choses qui, qui, qui ne portent pas de fruits. Enfin, un message qui ne produit pas les fruits du Seigneur dans les cœurs de beaucoup de chrétiens. Voilà pourquoi cette chrétienté, elle est malade C'est la religion C'est la religion, c'est les apparences Et il <rire> n'y a pas les fruits, il n'y a pas la vie de l'esprit Il n'y a pas la vie de Jésus de Nazareth, mes amis alléluia Voilà pourquoi le Seigneur Prend son église, lève son église Pour annoncer la vérité, mes amis Cette vérité qui libère les captifs Qui libère les perdus Qui libère les hommes et les femmes Voilà, du péché des fausses doctrines et les ramener dans la vérité, frères et sœurs. La vérité, mes amis. On a besoin de la vérité, frères et sœurs. Alléluia. Voyez. Donc, on revient sur euh, baptême. Baptizo en grec. Baptizo et baptizo veut dire plonger, immerger. Voyez, purifier en plongeant. Voilà la définition. C'est plonger, immerger. Voilà la définition du mot baptême. Et on apprend aux gens aujourd'hui dans, dans, dans, dans le monde que le baptême, voilà, c'est un petit peu d'eau sur le front. Alors que les bébés sont innocents. Comment voulez-vous baptiser un bébé qui est innocent aux yeux du Seigneur Et le Seigneur dit que, que, pour, pour, en fait, que ceux qui n'ont pas le cœur d'enfant n'hériteront pas du royaume. En fait, si tu vas au ciel, on doit avoir le cœur d'enfant, ce cœur d'enfant, voyez. Et on voit par là qu'un enfant, c'est C'est l'innocence. Donc, comment les parents, comment les hommes dans cette génération pensent que le baptême va sauver un enfant, hein, une goutte d'eau sur le front ah ça c'est le faux baptême, ça. Alors que le baptême, c'est baptizo en grec, c'est plongé, immerger. Donc, si tu, si tu n'as pas été immergé, plongé dans l'eau, ben, en fait, ton baptême, ce n'est pas un baptême. Ce n'est pas le baptême de, de Jésus-Christ. Vous voyez j'ai terrible, frères et sœurs. Le vrai baptême, c'est le baptême que Jésus a fait. C'est l'exemple parfait. Notre Seigneur c'est le modèle parfait Et regardons Parce qu'en fait il est venu sur la terre pour nous montrer un modèle Et malheureusement Les humains, les églises les, La chrétienté d'aujourd'hui La plupart ne suivent pas le modèle Qui est Jésus Christ Ils ne suivent pas le chemin qui est Jésus Or le Seigneur a dit qu'il est le chemin La vérité et la vie Donc si on veut savoir comment faire le baptême Si on veut savoir comment se comporter Comment marcher dans la voie chrétienne Comment vivre sa, sa marche chrétienne eh bien, il faut regarder au modèle qui est Jésus. Vous voyez C'est le Seigneur, le modèle. Et si on regarde son baptême, on va prendre Matthieu, euh, rapidement. Matthieu euh, euh, 3. Matthieu 3. Attendez une seconde. Matthieu 3. On va revenir sur... Euh sur ce passage tout à l'heure où on parlait de l'étymologie la, la, de, de baptême on va prendre Matthieu Matthieu, Matthieu, chapitre 3 au verset voilà bon, on, va, on va prendre directement voilà, directement au verset premier Matthieu 3, premier en, en ces jours là arrive voilà, Yohanan le baptiste voilà, Yohanan c'est Jean, Jean le baptiste prêchant dans le désert de la Judée et disant « Repentez-vous, car le Royaume des Cieux s'est approché. » Donc, je vous une parenthèse encore, on voit par là que pour que les âmes puissent être sauvées, pour que les âmes soient, soient convaincues de péché, de justice et de jugement, il faut leur annoncer l'Évangile le, véritable. Il faut leur annoncer la repentance, mes amis. L'Évangile c'est la repentance... Ça, la prédication de la croix est un évangile qui va pas sauver les âmes. C'est un évangile qui va bâtir des hommes et des femmes voilà qui sont qui seront légers, qui ne seront pas euh, comment dire euh, enracinés dans le Seigneur qui ne vont pas être touchés par l'esprit du Seigneur. Ça a produit des religieux et on le voit aujourd'hui, c'est beaucoup d'églises sont remplies de religieux. Il y a beaucoup de chrétiens hein, de vrais, des vrais. Hein. Mais il y a beaucoup de religieux, beaucoup qui ont fait adhésion à, à, à, à, à l'Évangile, vous comprenez Cette parole n'est pas descendue de leur cœur. Cette parole n'a pas produit le fruit que le véritable message de l'Évangile produit, c'est-à-dire la repentance, vous comprenez La séparation d'avec le péché, mes amis, vous comprenez C'est ça l'Évangile. Le, le, le, le, voilà ce que l'Évangile produit. Elle produit en nous la séparation... D'avec le péché La séparation d'avec le mal Alléluia Vous comprenez Donc il dit repentez-vous car le royaume des cieux S'est approché mes amis Voyez Donc quand le, le, le, le, le repentez-vous est annoncé Lorsque le, la croix est annoncée Ça va produire Dans la vie des hommes et des femmes Comment dire euh, L'envie le, En fait ils seront touchés par la parole du Seigneur Parce que le Seigneur agit là où il y a sa parole Là, où il n'y a pas sa parole, il n'agit pas. Là, où il n'y a pas l'évangile, il n'agit pas, mes amis. Vous comprenez C'est ça le message. Et il dit Car celui dont Yeshaya le prophète a parlé en disant C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Or, Yohanan lui-même. Avec son vêtement de poil et de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Et il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée, toute la région environnante voilà, du Yarden se rendait auprès de lui. Vous voyez? Et confessant leurs péchés et se faisait baptiser par lui dans le Yarden, dans le Jourdain, vous voyez Donc On voit par là que Mes, mes frères et sœurs, vous comprenez euh, On n'a pas vu par là que Jean-Baptiste leur disait, qu'il fallait, fallait qu'on fasse un cours de baptême Ça c'est magnifique On n'a pas vu Jean-Baptiste leur dire Venez asseyez-vous, on va prendre des cours Voilà, des cours et des cours et des cours Pour que le baptême soit ancré Patati, patata, mon ami Ils, comment dire Qu'est-ce qu'on dit là, qu'est-ce qu'on dit, là, qu qu dit là, la parole Ils il confessaient Leur péché et se faisaient Baptisé, mes amis Voici, ça. Voici la simplicité de la parole, mes amis Cette parole a été compliquée par les hommes Vous voyez A été complication, compliquée Ils ont mis des complications, des, des protocoles Il n'y a pas de protocole dans la parole du Seigneur, mes amis Oh, mes amis, Alléluia Alléluia Et c'est ça, ça que le Seigneur veut C'est qu'on approche cette parole avec un cœur d'enfant ce cœur d'enfant, mes amis. Et quand tu approches ce cœur à cette parole avec ton, avec un cœur d'enfant, elle va. En fait, le Seigneur sera ton ami. Le Seigneur va marcher avec toi. Pourquoi? Par cette parole, tu vas l'embrasser, mes amis. Tu vas garder sa parole, et cette parole te fera du bien dans ton âme. Alléluia. Waouh. Donc en fait, les gens confessaient leur péché. Donc, s'il n'y a pas l'évangile véritable qui est prêché, il n'y aura pas de confession de péché, les gens ne vont pas vouloir se baptiser, ils ne vont pas vouloir abandonner le péché. En fait, il a, en fait les conversions authentiques, elles sont rares aujourd'hui, vous comprenez Regardez les conversions aujourd'hui, soi-disant des conversions, des gens qui ne veulent pas laisser le péché, ils ne veulent pas laisser le monde, la mesure du monde, le rap, le sexe en mariage, l'adultère, le péché, le mensonge, mes amis, il y a très peu de conversions authentiques il y en a beaucoup qu'on qu qu ne connaît pas visible, qu'on ne connaît pas. Nous, personnellement, le Seigneur les connaît seuls. Mais de ce qu'on voit de manière visible, il y a beaucoup de fausses conversions, mes amis. Des adhésions. Et la parole, ben, les gens ne veulent pas mettre en pratique la parole. Ils débattent contre la parole. Pourtant, la parole dit, ah, eux, ils disent, non, ça veut dire, non, non, non, non on n'est pas d'accord. Alors que la parole, c'est que ben, la parole, c'est la parole, mes amis. Vous voyez Waouh Vous voyez Donc avec un tel... Comment dire, un partage, un message Toi qui vas entendre ce message Et qui vas encore rester dans, dans les cours de baptême les cours. Mon ami, tu sais, que tu, tu sais que tu ne veux pas de la vérité Lorsqu'on reçoit l'évangile véritable Eh ben si on aime le Seigneur Eh ben on suit la vérité Quoi que les hommes diront de toi Quoi que ton église dira de toi Tu dois suivre ce qui est écrit, mes amis Ah, moi j'ai mis l'impression Quand je me suis converti à 12 ans ah, je leur ai dit, je veux me baptiser, amis. ils ont dit, oh non, là là, il est chaud, il est chaud, il faut le baptiser. Ah, ils m'ont baptisé, hein Parce que je, je, je voulais du Seigneur, mes amis, je voulais faire ce qui est écrit dans la parole. Ils ont commencé à me dire, oh non, c'est comme si, c'est comme ça, alors que ce n'est pas écrit, comme ça. Vous voyez Donc en fait, les hommes ont mis leur grain de sel dans la parole du Seigneur, et ont commencé à mettre leur propre doctrine, leur propre message en place, et ont mis la parole de Yeshua, de Jésus-Christ plutôt, à côté, pour ceux qui ne connaissent pas Yeshua, Yeshua c'est Jésus. Voilà, ils ont mis à côté la parole du Seigneur, pour mettre leur propre message. Ils ont remplacé l'évangile le, le, le, du Seigneur par leur propre message propre. Vous voyez Et c'est grave. Voilà pourquoi des gens sont tordus, il y a des chrétiens tordus. Voilà, qui, voilà, ça, ça produit la mort, il n'y a pas la vie. Et c'est le chaos. Vous voyez Et les gens pensent que oui, euh, que le Seigneur est dans les églises. Le Seigneur n'est pas dans les églises. C'est toi son camp, tu es le temple du Saint-Esprit Il n'habite pas les, les briques faites des mains Vous comprenez Et là où, où le Seigneur veut nous parler C'est qu'en en fait, on doit revenir à sa parole Sa parole, en fait, sa parole, c'est sa parole On ne doit pas la changer Donc toi, chrétien, chrétienne Tu dois entendre cette parole et la mettre en pratique Tu comprends En pratique Mettre en pratique ce qui est écrit voilà pourquoi nous a donné l'intelligence, son, son esprit On doit lire sa parole pour savoir Qu'est-ce que sa parole nous enseigne Pour ne pas être trompé frères et sœurs, Par des, des faux messages Des fausses doctrines Qui vont te rendre captif Qui vont te rendre captif Et, euh, et, et, te, et te détruire Parce que Jésus t'aime Jésus Christ il t'aime Et il veut te sauver, te pardonner de tous tes péchés Mes amis Et il veut que tu puisses marcher Pleinement dans ses voies Alléluia. Waouh. Donc on voit par là que au verset 6, euh, Matthieu 3, 6, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le jardin, dans le Jourdain. Vous voyez? Alléluia. Waouh. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit Progeniture de vipère. Qui vous a appris à fuir la colère qui vient produisez des fruits convenables à la repentance voyez donc en gros ce que je peux, on, on peut voir aussi par là c'est que beaucoup de gens <rire> veulent prendre leur baptême vont prendre leur baptême mais il n'y a pas de fruits. ça ne produit en fait en fait ils pensent que c'est le baptême qui va les sauver le baptême ne le sauve pas hein. on doit le faire parce qu'on est c'est un enseignement du seigneur après quelqu'un qui est à l'hôpital vu une parenthèse qui est à l'hôpital, qui est couché, qui est alité, qui est branché, voilà, euh, qui n'est pas en capacité de prendre le baptême, il est sauvé s'il croit en Jésus-Christ. Parce que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Et le baptême, si tu es en bonne santé, tu es debout, tu peux marcher. Il faut le faire. Parce que le brigand sur la croix, il a cru, il n'a pas pris le baptême. Donc s'il a cru en Jésus, et Jésus l'a sauvé, il est parti au ciel, le brigand qui était sur la croix. Parce qu'il y a des doctrines comme ça oh, le baptême, le baptême, c'est ce qui sauve. Si tu n'as pas pris, ça pas sauver. Mon ami, on le fait parce que ben voilà, le, le Seigneur nous enseigne de le faire tu comprends? mais si tu es en bonne santé tu ne veux pas le faire, il y a un problème aussi il faut que tu ne tu passes pas les eaux du baptême et on va continuer tout à l'heure sur l'étymologie donc vous voyez? donc produisez donc des fruits convenables à la repentance donc il y a la repentance et bien il y a l'abandon du péché, l'abandon du mensonge L'adultère, la fornication, tout ça, la musique du monde, la convoitise, le, la, la haine, les, les pensées. En fait, tu laisses le péché, mes amis. Tu comprends Il y a une séparation qui s'opère parce que cette parole, elle est descendue dans le dans tes entrailles, dans ton cœur, le fond fait de ton cœur, et elle produit la vie. Et cette parole te purifie, mes amis. Elle purifie ton âme. Hallelujah. Waouh Et tu commences à voir les yeux que pour la vérité. Tu commences à marcher avec des gens qui aiment la vérité. Tu te sépares de ceux qui aiment, qui aiment pas la vérité. Tu te sépares de ceux qui aiment le péché, toutes ces choses, mes amis. Tu te sépares. Pourquoi Parce que tu es de la lumière. Et la lumière ne peut pas se mélanger avec les ténèbres. C'est pas possible. alléluia Donc, toi qui es chrétien, tu vois ton soeur, ta soeur ou ton frère qui se dit chrétien en train de pécher, mentir, euh, participer à, à l'adultère, participer au mensonge, toutes ces choses, tu dois, prendre, tu dois lui dire s'il ne veut pas se repentir, tu te sépares. Parce que beaucoup de chrétiens ont du mal aujourd'hui à marcher avec le Seigneur. Ils veulent l'accompagner des hommes, l'accompagner des frères et sœurs. Quitte à se compromettre, vous irez en enfer comme ça, mes amis. Oh. Vous me direz, ah, « il est dur. <rire> » ben, Mon ami, la parole est claire. Tu vois le mal. Tu, tu, te, tu collabores avec des pécheurs, des impies, des voleurs, des adultères, des fornicateurs. Mon ami, tu, tu, tu, tu périras. Tu ne peux pas être sauvé en marchant avec des pécheurs, des impies, des menteurs. Ce n'est pas possible. Vous comprenez Alléluia Waouh Les fidèles Yeshua. Et verset 9, il dit Et ne pensez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous dis qu'Elohim peut réveiller de ses pierres même des enfants à Abraham. Ça c'est très significatif. Les chrétiens qui vivent dans le péché et qui vont dire, ah ben moi euh, j'appartiens à, à telle église, oh je suis proche du pasteur, oh patati, ah ben mon ami, c'est pas que tu es proche du pasteur que tu seras sauvé, hein. ça veut pas dire ça, hein. tu seras jugé par le Seigneur mon ami, ah oui, le Seigneur ne fait pas de dire, tu peux marcher avec, regarde Judas, Judas marche avec le Seigneur, mais Judas il est en enfer mes amis, il a marché avec la vie, donc, ce n'est pas le fait de côtoyer des, des pasteurs, des prophètes, des, des, des églises qui fera de toi que tu es le salut. Tu peux aller matin, midi à l'église, matin, midi, soir à l'église. Ce n'est pas l'église qui va te sauver, mon ami. C'est la parole qui va te sauver si tu l'as mis en pratique. Tu comprends Ce n'est pas le fait d'assister à des programmes, d'assister à, à, à l'église, de faire ceci, cela, qui va te sauver. Tu comprends D'aller en mission, etc., qui va te sauver. C'est la foi en Jésus-Christ qui va te sauver, mon ami. Tu comprends vous comprenez Il y a des impies qu'on a pu dénoncer à pas longtemps, des impies. Vous comprenez Ils pensent que s'ils paraissent bien devant les hommes, ils seront sauvés. Vous irez en enfer parce que le Seigneur a vu vos œuvres. Il a vu vos péchés, mes amis. Vous comprenez Aujourd'hui, les hommes, les, les chrétiens, aujourd'hui, pensent que c'est l'homme qui sauve. C'est l'Église qui sauve. Mes amis, le Seigneur voit tous les péchés des uns et des autres, mes amis. Et c'est à lui qu'il faudra rendre des comptes. Vous comprenez il n'y a plus la crainte du Seigneur dans notre chrétiens il n'y a plus la crainte de Yeshua, il n'y a plus la crainte, il n'y a plus la crainte, il n'y a plus l'amour pour la vérité. Aujourd'hui, la chrétienté, c'est devenu un club d'amis, un club, et la parole est mise de côté, et la parole n'est plus mise en pratique, mes amis, vous comprenez Oh Seigneur, pas de sentiment, en fait, un chrétien... Ne doit pas être dans les sentiments. Un chrétien ne marche pas dans les sentiments. Alléluia. Et pour ne pas marcher dans les sentiments, il faut connaître Jésus, mes amis. Il faut connaître celui qui t'a touché le cœur. Il faut connaître celui qui est ressuscité des morts, mes amis. Oh là là. Très peu le connaissent. Voilà pourquoi il y a tellement d'impies dans notre chrétienté, tellement de mélanges, tellement de. de, de, de C'est le chaos, mes amis. Parce que la vie, très peu connaissent la vie véritable qui est Jésus. Le Mashiach. alléluia. Beaucoup veulent le réconfort des frères et sœurs. Le réconfort des hommes. Mais ils ne veulent pas le réconfort du Seigneur. Mes amis. On revient sur le baptême. Et déjà la hache est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de beaux fruits. Est coupé et jeté au feu. Moi en effet. Je vous baptise. Dans l'eau, en vue de la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ces sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et de feu. Voyez. Donc on voit par là que les gens venaient chez, au baptême de Jean-Baptiste, voilà, et Jean-Baptiste les baptisait sans même qu'ils aient passé des cours de baptême. Ils ont fait des cours. Donc on voit par là que ça n'a rien de biblique, mes amis, rien de biblique. Où c'est écrit qu'il fallait faire des cours, ou Jean, Jean Baptiste a fait des cours de baptême. Vous voyez Donc le cours de baptême, ce n'est pas biblique. Toi qui entends ce message, mon ami, tu dois fuir ces fausses doctrines-là. Trouve quelqu'un, un frère, une soeur qui aime le Seigneur, il va te baptiser. Et ce n'est pas réservé à un pasteur ou à un prophète de te baptiser. La Bible, la Bible nous dit que c'est les, les chrétiens qui se baptisent, qui baptisent en fait c'est les disciples qui baptisaient en vérité. Ce n'est même pas Jésus lui-même. On ne c'est même pas écrit que Jésus On a vu Jésus baptiser quelqu'un C'était même pas lui, c'était les disciples Donc toi tu es disciple, non Donc tu as la capacité, si tu crains le Seigneur Tu manges la vérité, de baptiser ceux qui sont Touchés par la parole, qui désirent leur baptême Il n'y a pas de protocole à, à mettre en place mes amis Protocole, mes amis. le Seigneur n'est pas dans les protocoles Les trucs protocolaires les trucs, Il n'est pas dedans Il faut qu'on arrête ces choses, le Seigneur n'est pas dans les protocoles Le Seigneur c'est le vent Alléluia Aujourd'hui les gens sont devenus comme des murs Ils sont devenus congelés Ils sont devenus statiques Ils, En fait c'est grave cette chrétienté Mais elle est malade mes amis Voilà pourquoi le Seigneur veut que Son église revienne à la parole véritable Pour que le Seigneur puisse agir Comme il le veut Alléluia Waouh Et on voit Matthieu 3, 13. Alors Yeshua Qui est Jésus Arrive de Galilée au Jourdain vers Yohanan pour être baptisé par lui donc allons-nous voir quelque part où Jean-Baptiste a donné des cours à Jésus c'est pas écrit on n'a pas vu des, des cours à Jésus hein? <rire> hein? parce que c'est le modèle parfait donc comme Yeshua c'est le modèle parfait s'il fallait faire des cours de baptême ce serait écrit <rire> donc il a été baptisé par Jean-Baptiste mes amis Waouh. Vous voyez Vous voyez frère, sœur wow wow, wow, wow, wow, wow Donc on revient Sur l'étymologie Voilà de, de baptême On revient sur l'étymologie Donc on a vu baptême c'est baptiseau, plongé, immergé Purifié en plongeant et le baptême c'est euh, un engagement de bonne conscience qu'on prend vers le Seigneur vous voyez. Et, et, et le baptême en fait en vérité voilà, représente la mort et la résurrection et on va lire la définition le baptême d'eau est un acte suivant la conversion vous voyez c'est un, un acte suivant la conversion donc tu crois tu donnes ta vie au Seigneur et tu passes par les eaux du baptême. Tu vois Tu passes par les eaux du baptême. Voilà. Quand tu crois, quand tu as donné ta vie au Seigneur, tu passes par les eaux du baptême. Alléluia. Acte suivant la conversion par lequel une personne est immergée dans l'eau. Donc ça on doit t'immerger dans l'eau. Te rentrer dans l'eau, là, voyez T'enterrer. C'est comme, comme l'enterrement. En gros, tu meurs. Voilà à ton ancienne vie, tu vois. Et quand on te ressort, ben, c'est une nouvelle personne qui ressort. Tu deviens, enfin, c'est la résurrection, c'est une image, c'est spirituel. C'est que Tu deviens une nouvelle personne, mes amis. Ton ancienne vie est enterrée. Enterrée, voilà pourquoi tu ne veux plus mentir, plus forniquer, plus aller te masturber, plus aller tricher, plus aller dire des insultes, tout ça, mon ami. Plus tu es, es, es plus raciste, parce que le racisme aussi, il y a beaucoup de critiques qui sont racistes. Ah oui, le racisme est un péché, mes amis. Ah oui, le racisme est un péché. Si tu n'aimes pas les Noirs, les Africains, les Arabes, les Blancs, je veux une parenthèse encore, les, les Chinois, si tu es raciste, mon ami, il y a un, y a un, un pays, que, un peuple que tu détestes, c'est que tu iras en enfer. Tu iras en enfer si tu es raciste, mon ami. Écoute bien ce message. Tu pas les haïtiens, t'aimes pas les antiennes, t'aimes pas les africains, t'aimes pas les arabes, t'aimes pas les chinois, tu pas, pas les polonais, les russes, je sais pas de qui tu pas. Si tu meurs comme ça mon ami, tu vas en enfer mon ami. Parce qu'il dit quoi le Seigneur Aime ton prochain comme toi-même. Et ton prochain ça peut être moi, ça, si tu m'aimes pas, si tu es raciste de moi, tu vas en enfer aussi. <rire> tu pas les antiennes, tu pas les martiniquais, pas, mon ami tu en enfer. Oh oui, parce que le Seigneur dit aime ton prochain comme toi-même. C'est écrit. Donc si tu n'aimes pas un prochain, quelqu'un d'autre, qui, qui n'est pas ton pays, ben, tu es, es, es coupable devant le Seigneur de, de, de, de, de, de, de, de haine. Vous voyez Oh, c'est terrible, mes amis. Oh oui. Oh oui, oh oui. On doit aimer tous les peuples. Quand on est converti, on aime tout le monde. Parce que nous sommes devenus une nouvelle créature, une nouvelle création. Parce que Jésus est la vie. Tu m'entends Jésus t'aime, il faut écrire Tu m'entends Tu entends ce que je dis Alléluia Frère, on est, on, est, on, est, on est en ville là, frère Déjà gens la parole de Mes amis, c'est l'évangélisation C'est ça le message Oh c'est magnifique ça mes amis Enseignement en pleine ville, mes amis. <rire> vous voyez, donc, on voit par là que le baptême, voilà, c'est un acte qui suit la conversion, vous voyez. Donc, quand tu te convertis, voilà, tu passes par les yeux du baptême. On te plonge dans l'eau, on te baptise, voilà, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, mes amis. Hallelujah. Waouh, c'est magnifique. Et tu, tu es plus raciste. Tu vas commencer à aimer les blancs, aimer les arabes, aimer euh, les africains, aimer les haïtiens, aimer les antillais. En fait, tu ne feras plus de distinction entre les peuples parce que tu vas devenir, voilà, une citoyenne, un citoyen des cieux, un enfant de Yeshua de Nazareth, mes amis. Hallelujah Tu vois, j'ai ça la foi du Seigneur. Moi, avant, à une époque, j voilà, dans le monde, je n'aimais pas les haïtiens. Ça, je le je, je, je répète toujours dans mes, dans mes prédications. Pourquoi ben Parce que je suis guadeloupéen et on a grandi avec cette mentalité par rapport aux haïtiens. Vous voyez Et quand tu viens au Seigneur, le Seigneur brise ses, il brise ses barrières. Et tu commences à aimer l'haïtien. Frère, je ne veux pas de différence. C'est euh, terrible, pas de différence. Un haïtien et moi, est, on est pareil. Nous sommes des humains. Vous voyez et le Seigneur te délivre du racisme. Il te délivre des mauvaises pensées. Il te délivre des pensées impures, mes amis. Il te délivre des insultes. C'est ça, Jésus. Tu comprends C'est ça, la puissance de la résurrection. C'est ça, la puissance de Jésus, mes amis. alléluia Donc, on voit par là que le baptême est un acte suivant la conversion par lequel une personne est immergée dans l'eau, symbolisant la mort et la résurrection en Jésus-Christ, en Yeshua. Vous voyez et, euh, et on va prendre un autre passage dans acte 2. Dans, attendez, dans acte 2, 38. Voilà, pour qu'on puisse voir aussi que par là que lorsque quelqu'un croit, lorsque quelqu'un donne sa vie au Seigneur, il passe par les autres du baptême automatiquement. Tu vois C'est pas deux ans après, c'est pas un an après, c'est pas six mois après. C'est... Voilà, c'est là, là, dans... Demain après demain, s'il n'y a pas moyen de faire le jour J, mais c'est pour comprendre que ce n'est pas une histoire de deux ans, de six mois. Voilà, il faut qu'on t'apprenne, tout ça. Et mon ami, ça, ce n'est pas biblique. Vous voyez Quand tu entends l'évangile être prêché, cette touche, eh bien, on doit te baptiser. Donc, l'église où tu es, qui ne te baptise pas depuis six mois, quatre mois, cinq mois, il faut la quitter, mon ami. Et aller où Aller, rentre chez, aller chez toi. Tu vois Et le Seigneur te conduira à avoir deux, trois frères et sœurs. Il te conduira dans des communions véritables où sa parole est véritable et est prêchée. Tu vois Tu comprends, mes frères et sœurs Parce que le Seigneur, il veille sur nous. Parce qu'aujourd'hui, on te dira « Oui, il ne faut pas quitter l'église. Tu seras maudit. » Ça, c'est faux, ça, mes amis. On ne doit pas quitter la communion fraternelle. Jamais c'est écrit que le Seigneur nous impose à faire partie d'une église tout, voilà, à vie. Le Seigneur ne peut pas dire à quelqu'un de rester à vie dans une église. Ce n'est pas possible, ça. C'est impossible que le Seigneur te dise Reste à vie dans cette église. Ce n'est pas possible, mon ami. Si on te dit ça, c'est qu'on veut te contrôler. On veut te détruire. On veut ton argent. On veut te manipuler. Et Ce n'est pas biblique. Vous voyez Donc, on voit verset 38. Acte 2, 38. Et Pétros leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Yeshua pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse... Voilà, la promesse est pour vous et pour vos enfants. Voilà, On voit par là que plus au verset 38, on va rester. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Waouh, on n'a pas dit que chacun prenne des cours, mais que chacun de vous soit baptisé. Au nom de qui Au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, on n'a pas dit Oui, mettez un peu d'eau sur le front. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Au bébé, c'est où Où c'est écrit dans la parole qu'un bébé était baptisé où c'est écrit qu'un bébé a été baptisé dans la parole Ce n'est pas écrit. Jésus s'est baptisé avec quel âge 30 ans. À l'âge de 30 ans. En gros, on se baptise qu'on a.. On, a, on, a, on, a on, on prend conscience, en fait, de. de, de on, voilà, c'est, Que nous sommes pécheurs, en fait, en vérité. Un bébé, c'est pas qu'il est pécheur. Vous voyez Un bébé, c'est pas qu'il <rire> C'est magnifique cette parole, merci. Merci, merci, merci Seigneur. Parce qu'on voit. Tout à l'heure, on a lu dans Matthieu 3 que ils ont été, euh, comment dire euh, euh, voilà, c'est que voilà ils se sont convertis en gros, quand, quand tu cherches, quand tu te convertis c'est que tu reconnais en fait que tu es pécheur tu reconnais en fait que tu es un impie et que tu as besoin de la vie et tu te repends en fait en vérité, vous comprenez vous voyez on se baptise, quand on, on se rend compte que en fait, on, on, on, on, on se convertit parce que on, la parole du Seigneur nous montre que nous sommes des, des, des, des pécheurs des impies et, euh, et un bébé, ben... Il, est pas qui ça, ça, qui, en fait, il ne sait pas qu'il n'est pas conscient du péché, en fait. il, il, il est innocent en fait. Il a ce cœur d'innocent et euh, il sait pas en fait n'est euh, voilà, pas en, en gros, en, encore en âge, en âge de saisir les choses euh, spirituelles, sais, saisir les choses de. Voilà, de, de, de, de, de, voilà. il ne sait pas qu'il est pécheur en vérité. Voilà. Il un innocent. Donc un bébé, en fait, ce n'est pas la peine de, de, de baptiser un bébé de, de, de, de deux mois, de six mois il ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Voilà pourquoi tous les, la plupart des adultes aujourd'hui, ils te diront qu'ils sont, sont baptisés dans l'eau, baptisés, dans, pas dans l'eau, mais baptisés par euh, un, un peu d'eau sur le front. Et ils ne savent pas c'est quoi le baptême. Mais la plupart, c'est dans, dans la cigarette, tout ça, le péché. Donc, en fait, ils ne savent pas c'est quoi le baptême. Tu vois. Donc, euh, donc, voilà, frères et sœurs Donc, euh, voilà un peu. Et on voit aussi dans acte 16, 30, on va le prendre. Voilà, acte 16, verset 30. Alors, tac, tac, tac. Voilà. Euh, verset... Acte 16, au verset 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé Donc, on est toujours sur le, cas du, le côté baptême, que le baptême se prend, voilà, à l'instant où on croit au Seigneur... Jésus-Christ de Nazareth, sans passer par des cours, etc. On le voit, au verset 30. « Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?»« Et dire, crois au Seigneur, Yeshua, Machia, et tu seras sauvé, toi et ta maison. »« Et lui annonça la parole du Seigneur à tous ceux qui étaient dans sa maison. »« Et les ayant pris avec lui à cette heure, même de la nuit, il lava leur plaie immédiatement après. » Il fut baptisé avec toute sa maison. Voyez Donc, le baptême, on voit, c'est tout de suite. Voilà. Il n'y a pas besoin de passer par des heures, de, des semaines, des semaines, des semaines, des mois de cours. C'est pas biblique. Ça, c'est le contrôle. On veut te contrôler. Voyez Et, euh, et pour bon, vous parler aussi par rapport au baptême, on a dit tout à l'heure c'était plonger, immerger. En gros, c'est la mort et la résurrection. Et si on prend Colossiens 2, 12, on parle. On va par là, ayez ayant été enseveli avec lui dans le baptême voyez donc quand, quand on te plonge dans l'eau c'est que on t'ensevelit on te, on te, on, on, on, en fait tu es, es, es enseveli en fait te, ton ancienne vie est enterrée tu vois en lui vous, vous êtes aussi vous êtes ressuscités ensemble par le moyen de la foi en l'efficacité d'Elohim qui est l'a ressuscité des morts Elohim c'est Dieu pour ceux qui ne seront pas Elohim c'est le nom du Dieu d'Israël voilà, voilà et euh, donc voilà, je pense que ça nous fait du bien de voir un peu toutes ces choses là et voilà et on finira par notre passage dans 1 Pierre 3 au verset 18, voilà et on voit par là dans, euh, dans 1 Pierre 3, euh, 1, 1 Pierre 3, 18 parce que Machia aussi a aussi souffert une fois pour tout, enfin une fois pour, a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin que afin de nous conduire à Elohim, ayant été en effet mis à mort selon la chair, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. C'est aussi en lui qu'il est allé prêcher aux esprits en prison, qui furent rebelles lorsqu'une fois au jour de Noé, voilà on va sauter un peu, verset 21, c'était une imitation du baptême qui n'est pas la purification de la saleté de la chair mais la demande faite à Elohim d'une bonne conscience qui est maintenant nous sauve par le moyen de la résurrection de Yeshua Mashiach. Donc on voit pas là que le baptême, c'est un engagement qu'on prend vers le Seigneur, mais ce n'est pas ce qui sauve en, en, en lui-même. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous sauve, mais la foi en Jésus-Christ est liée aussi au baptême. En gros, tu dois passer par les eaux du baptême. Tu ne dis pas seulement, ben je crois que je suis sauvé, je ne suis, suis pas le baptême, je suis ma petite vie. Non, non, non. Il faut que tu mettes en pratique ce qui est écrit dans la parole. Vous voyez et c'est ce que le Seigneur nous demande, c'est de mettre en pratique ce que sa parole nous enseigne voilà, euh, voilà. Et, et non ce que les hommes vont enseigner ce qui n'est pas écrit donc tu dois plus écouter la parole qu'écouter ce que ton pasteur prêche ce que ton église prêche plus écouter Jésus, son évangile même si on te dit oui mais c'est pas biblique il faut le rejeter frères et sœurs. et c'est ainsi que le Seigneur sera avec toi c'est ainsi que ta maison, toi et ta maison vous servirez le Seigneur Yeshua de Nazareth. Donc on revoit par là que l'étymologie de, de baptême, en grec, c'est baptizo et c'est plonger, immerger, purifier en plongeant. Vous voyez, voilà la, la, la définition. Et c'est ça le véritable baptême. Donc euh, le Seigneur fidèle, il est bon. Que son nom soit béni, en tout cas, pour euh, Pour tout ce qu'il fait. Soyez bénis, frères et sœurs. Bon Dieu à mes autres. Le Seigneur vous aime. Jesus love you. Et euh, que ce nom soit glorifié encore, encore et encore et encore dans nos vies. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Voilà, toi qui entends ce message. Voilà, le baptême, pour le faire, a pas besoin de cours. Passer de cours et des cours et des cours, euh, c'est pas biblique. Donc voilà. Donc marche avec le Seigneur. Crains le Seigneur là où tu es, dans ta ville. Et euh, il sera avec toi. Voilà, c'est sa parole qui nous sauve. c'est pas de faire partie d'une église, d'une congrégation marcher avec tel prophète, tel pasteur, c'est de marcher avec le Seigneur Yeshua et de se séparer des mauvaises compagnies et de vivre avec le Seigneur. C'est ce qui va nous sauver. Voilà, c'est sa parole qui nous sauve. Voilà, tu, on peut te maudire, on peut te dire toutes sortes de malédictions, mais si tu marches sur la parole du Seigneur, tu seras sauvé. C'est la parole qui sauve. Donc euh, voilà, au nom puissant de Yeshua de Nazareth. Soyez bénis, frères et sœurs. S'il y a des questions, bah, on va laisser passer un petit chant. Voilà et euh, sur le chat et tu pourras poser des questions sur le chat, rebondir sur euh, le partage qui a été donné sur le chat, Alléluia, Amen, à bientôt frères et sœurs, bonne soirée, à bientôt, bonne soirée, à bientôt. Moi les biens de la terre Pourtant moi la vie du Père Dans le Fils devenu déritier J'ai besoin de ta grâce Ta grâce sur ma vie J'ai besoin de ta grâce Ta grâce dans mon cœur J'ai besoin de ta grâce Ta grâce sur ma vie Affronter. Tu as reçu le nom le plus excellent par lequel je peux tout surmonter Je veux m'appuyer sur toi, même dans le feu près de toi est ma place Et au choix tu es le mec fidèle envers ceux qui ont besoin de ta grâce